Peggy 12 Pourquoi la zone SAD Bah, on m'a dit qu'elle était bien placée, vous savez. Un beau coin ensoleillé dans les montagnes. Un endroit où l'on peut profiter du travail, sortir et respirer la nature. Le genre de beau coin où l'on peut se dire, je suis au sommet de ma carrière, je pourrais rien trouver de mieux ailleurs. Le genre d'endroit qui est aussi beau à l'intérieur, c'est ce que j'aime ici. Tout est joli, tout est neuf. Il y a du monde, on se fait de nouveaux amis, de nouvelles connaissances, on redécouvre un peu ce qu'on connaît et on se crée une nouvelle vie, bien différente de l'ancienne. Mais c'est surtout ce qu'on retrouve en bas, dans le fin fond de la montagne, là où se situe le cœur de mon métier, la sécurité. Elle importe beaucoup ici et je suis très fier d'en faire partie. Nos chercheurs sont diplômés, des têtes savantes. Et nos gars de la maintenance sont tout aussi compétents. Enfin, je crois. Mais parfois, ils merde et c'est dans ces situations que l'on intervient. Oh Finalement, le mieux sur la Zone Sad, c'est que c'est le genre d'endroit qui continue d'avancer malgré toutes les catastrophes qui pourrait y avoir. Et ça, c'est ce qui fait que j'aime la Zone Sad.